Je viens à vous aujourd'hui, sans texte et sans script, pour vous parler d'un de mes coups de cœur de 2021 que je viens de recevoir, il s'agit de sea of Legends, ça fait un petit peu plus d'un an que je l'attends, j'étais très très hypé par ce jeu. Il s'agit d'un jeu donc, de plateau avec des miniatures d'écart, des tout ce que vous voulez, mais aussi avec une application qui va générer aléatoirement des histoires et des aventures selon les personnages et les paramètres de la partie. Donc c'est censé garantir une, une aventure nouvelle à chaque fois. Évidemment, avec un jeu pareil, pas de version française, un jeu uniquement vendu en anglais qui a assez peu fait parler de lui dans l'Hexagone ou dans les pays francophones. Malgré tout, c'est un jeu qui était assez surveillé par certains éditeurs qui s'intéressent déjà au monde du jeu hybride. Je pense en l'occurrence à Vincent Vergongel, le président de Lucky Duck Games, qui, dans l'interview que j'avais donnée de lui il y a quelques semaines, m'expliquait qu'il avait baqué lui aussi ce jeu et qu'il attendait de voir ce que ça pouvait donner. Alors le jeu, je l'ai reçu, j'ai fait quatre parties en tout-dessus. Euh, là je vais faire la cinquième avec vous, en tout cas un petit bout de partie le but c'est pas tant de vous montrer les règles ou de faire vraiment une review mais plus de vous faire ressentir l'espèce le, de feeling de flow qu'il y a avec ce jeu euh, que vous voyez s'il est encore temps de peut-être de late-play puis il y a encore quelques boîtes qui traînent et puis en fin de vidéo on fera quand même une petite, euh, un petit point, une petite conclusion sur ce qu'on vient de vivre, on y va tout de suite sur la table nous voici donc à la table richement garnie, hein, vous le voyez, pour jouer à Sea of Legends à minima quelques tours, on verra ce que ça peut donner je vais d'abord faire un rapide survol des règles pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le jeu ou qui n'auraient pas assez creusé pendant la campagne. Euh, ici c'est moi, donc je suis Jack, euh, c'est un personnage qu'on choisit bien sûr au début de la partie. Mon but, ainsi que les buts, le but des autres joueurs s'il y en a, c'est d'obtenir 10 points de notoriété, ces points-là, et puis euh, bah, le premier qui va obtenir les 10 points sera déclaré vainqueur. Pour obtenir ces points, il y a plusieurs manières. Déjà, améliorer son bateau ou son équipage, ça c'est la base. Euh, enterrer de l'or éventuellement, capturer des ports, on le verra. Euh, battre bien sûr les ennemis qui vont se retrouver disséminés sur le plateau. Et puis, euh, vivre des aventures. Des aventures, il y en a trois types. Ici, ce jeton indique que c'est ma résidence à saint John, Donc j'habite ici et c'est au niveau de ce jeton que nous pourrons entamer des aventures personnelles. Les aventures elles se vivent grâce à l'application qui est là, l'application dédiée, qui est obligatoire pour jouer, hein, c'est un des, des cœurs du jeu. Ces aventures vont me permettre d'évoluer personnellement, de devenir peut-être un pirate légendaire, c'est la phase verso de cette carte, bien sûr, donc de gagner de l'or, de la notoriété, etc. Vous voyez que je suis accompagné, ça c'est un choix que j'ai fait aussi, au début de la partie vous choisissez un amant ou une amante, et un némésis, un ennemi juré. Là j'ai Maru, qui on le voit habite ici, et si je me rends sur cette case, sur ce jeton en tout cas qui va bouger, je peux vivre une aventure avec elle, de la même manière ma némésis habite ici, ou en tout cas se trouve ici pour l'instant, si je vais ici je pourrais vivre une aventure Contre elle, pour le coup. Alors l'utilité de ces trois cartes, ces trois personnages est assez simple. Quand on va faire des tests, souvent ça va être pour les combats, mais parfois ça va être des challenges qui sont autres. On va jeter des dés et on va obtenir des valeurs, comme par ici. Par exemple ici, on aura un 1. On va aussi obtenir des valeurs avec des icônes. Chaque icône renvoie une carte. Cette barre de navigation renvoie mon pouvoir à moi. Quand je ferai ce résultat-là sur un dé, au lieu d'améliorer mon score donc pour le challenge, je pourrai utiliser ma capacité spéciale. De la même manière, pour la rose et pour le poignard, ça s'appliquera à mon amante et à mon némésis. Sachant que si je vis des aventures avec succès donc vis-à-vis euh, -vis de ces deux personnages, leurs capacités vont être améliorées ou amoindries. Donc mon but ce serait d'avoir un, un, une amante qui serait le, la plus forte possible et un Nemesis qui serait le plus amoindri, afin que quand je ferai malheureusement des poignards au dé, elle ne me fasse pas trop de dégâts. Alors l'application pour l'instant est de conversion 1.0, elle est un peu buggée, il y a quelques embranchements qui, qui fonctionnent moyennement. Globalement, si vous voulez, son but ça va être de générer des histoires qui sont toujours différentes, avec des chemins narratifs, des embranchements qui vont inclure à la fois les personnages que vous avez choisis, les adversaires, en tout cas les, les NPC, les, les PNJ que vous aurez choisis, et aussi les personnages de vos adversaires. Donc ça c'est marrant quand on vous voit plusieurs, puisque la fameuse Dédra, qui est mon ennemi juré, peut se retrouver dans l'histoire d'un adversaire et essayer de l'aider à me nuire à moi. Vous allez me dire, le plateau est bien vide, on a un pauvre galion espagnol ici tout seul, et c'est pour une raison simple, c'est que le jeu vous laisse le temps au départ, vous et vos éventuels adver adversaires, euh, de vous mettre en place, de prendre un peu vos marques, euh, d'améliorer un petit peu ce qu'il faut et au fur et à mesure, c'est-à-dire à la fin de chaque tour en fait, on va tirer une de ces cartes-là, une carte événement qui va représenter une des factions en jeu. Cette carte-là donc va renforcer la faction, on a ici un petit marqueur qui, euh, qui indique les stats des factions en question et puis déployer de plus en plus de, de PNJ, donc d'unités qui vont euh, grouiller sur la carte. Et là c'est super intéressant, et dans chaque partie vous avez trois factions, obligatoirement quel que soit le nombre de joueurs, ce qui veut dire que à moins que vous ne grouillez à quatre, vous avez autant voire plus de PNJ qu'on a de voir en action. La première faction, ce sont les Espagnols qui essayent tout simplement de faire régner l'ordre dans les Caraïbes. Cette faction-là, c'est plus un pouvoir de nuisance, parce que finalement, elle ne peut pas gagner la partie, elle ne peut pas arrêter le jeu, elle va juste déployer de plus en plus de galions qui vont prendre de la force et qui vont essayer de chasser un petit peu tout le monde. Les deux autres factions, quelles qu soient, quelles que soient celles que vous allez choisir, elles ont un objectif aussi. Et c'est là que ça devient très important. Cette faction-là, peu importe laquelle, en fait, euh, si elle atteint son objectif, la partie est terminée pour tout le monde. C'est le PNJ qui gagne, la faction qui gagne. Ce qui veut dire que même si c'est une course au point et que chacun se tire un peu la boue, on peut même se battre entre nous si on est plusieurs euh, pour obtenir les fameux jetons de notoriété, il y a des moments où il faudra être assez intelligent et se dire « bon, ce coup-ci, on essaye de, bah, de s'associer temporairement. » pour éviter que euh, Mukul, par exemple, ou Lordo Nocturnus, ne remporte la partie parce que sinon, de toute façon, c'est perdu pour tout le monde. Deuxième chose très sympa, et ensuite j'essaierai d'en finir avec les règles, le reste on le verra un petit peu au fur et à mesure. Euh, chose très intéressante, c'est que chaque IA, chaque, euh, chaque faction-là, va avoir ses propres codes, c'est-à-dire qu'elles vont chacun avoir des objectifs. Euh, le Galion, par exemple, il doit toujours se diriger vers le port contrôlé le plus faible. Euh, si moi je capture un porc et qu'il euh, est à sa portée, il est, euh, que le galion est plus fort que le porc, il va essayer à tout prix d'y aller pour le reprendre. Euh, il y a les singes qui vont essayer de se diriger à tout prix, Moukoul, donc euh, vers les fruits. Voilà, bon, on a tout ce, ce genre de priorité. Mais malgré ça, il y a quand même moyen d'orienter l'IA pour qu'elle nuise soit un adversaire, soit pour qu'elle s'annile entre elles. On va avoir des moments où le galion, par exemple, aura le choix d'aller ici ou ici parce qu'il a deux objectifs équidistants. Et là, chaque joueur, chacun à son tour, aura le contrôle de toutes les IA. Et donc, pourra faire le choix soit de nuire à ses adversaires en prenant les pires choix pour l'adversaire concernant l'IA Soit faire en sorte que tout simplement les IA s'attaquent entre elles parce que ça peut aussi fonctionner selon certaines règles. Chaque euh, IA a un petit règles qui est ici, euh, donc évidemment il faut les apprendre, mais euh, généralement c'est assez intuitif et c'est assez logique. Cette partie, je vous ai dit que je ne la mènerai peut-être pas à son terme, mais c'est pour une raison simple, c'est que j'ai choisi de vous montrer dans cette vidéo deux factions qui sont ici de la boîte d'extension, histoire que même ceux qui ont déjà un petit peu essayé le jeu et qui n'ont par exemple que la boîte de base puissent découvrir ce que ça donne. Le problème c'est que ces factions sont déjà beaucoup plus coriaces d'une, et qu'en plus, elles ont des règles un petit peu plus complexes, donc je risque vraiment, vraiment d'en baver. Mais l'idée, c'était de vous montrer un petit peu de quoi il retourne, et euh, ce qu'une partie un peu avancée peut donner. Avant de me lancer, je vous brève très rapidement sur donc, les objectifs des factions. Les galions espagnols, ils vont se répartir un petit peu partout, eux, ils ne peuvent pas gagner. Par contre, dès qu'il y a un port qui est inférieur à leur force à eux, qui va augmenter ici, ils vont essayer de le reprendre. S'il n'y a aucun port à prendre, donc tous les ports sont trop forts pour eux, ils vont se jeter sur le PNJ ou le joueur, dont la force encore une fois sera inférieure à la sienne pour essayer de l'annihiler. Les sentinelles de Mukul, donc ça c'est la, la faction exclusive avec Kickstarter qui a été designée par les backers. Euh, Je n'y avais pas participé, mais il euh, faut dire que c'est assez réussi, c'est assez complexe. Euh, vous voyez qu'il y a ici un marché. Donc qui est propre à leur faction, qu'on place uniquement quand on joue leur faction. Et ici, on a ce qu'on appelle la ville interdite, je crois, la ville cachée. Bref, un temple un petit, peu, un petit peu mystique. Au fil du jeu, on va se retrouver avec des fruits dorés comme ça, des golden fruits un petit peu partout. Et ces petites sentinelles-là, qui vont popper euh, à des endroits définis par les cartes euh, événements ici, vont chercher à tout prix à les ramener au marché. Comme ceci, sachant que les Espagnols courent aussi après et vont également essayer de les piquer aux sentinelles pour les vendre au marché. Toujours est-il que dès qu'il y en a une au marché... Le boss apparaît, alors pareil, euh, dans une case définie euh, par les cartes, et lui il va essayer d'en coller de toutes les collectées, puis d'aller les déposer à la cité cachée. Si ce gros mastodonte là arrive à déposer 4 fruits à la cité cachée, ils prennent le pouvoir et donc la partie est perdue pour tout le monde. C'est vraiment euh, de ce que j'ai pu voir, c'est quand même la plus complexe qui existe en termes là, de mécanique de jeu. Et on a l'ordre Nocturnus, alors qu'il est pas donné non plus. Cette faction-là va déployer des, des initiés. C'est un petit peu euh, tout lien, on le voit, avec, euh, avec leur boss là, qui, euh, qui, fait, bah, qui fait vraiment tout loup, tout simplement. Et ces initiés-là, en fait, euh, ils ont la particularité de passer à travers les, les adversaires. Donc, ils ne provoquent personne, ils se fondent dans la population. Et ils vont toujours se précipiter vers les ports les plus faibles. Alors, on a des ports à 5 de force, donc ils vont d'abord aller là pour établir des temples. Et au fur et à mesure, ils vont se multiplier, ils vont mettre des temples partout. Les temples sont symbolisés ici. À partir du moment où il y a 5 temples... En jeu, le boss apparaît, il a le petit nom de Nocturne, tout simplement. Et Nocturne va essayer d'aller consommer les temples, donc il va s'y rendre pour les consommer, tout simplement. À partir du moment où il en consomme 4, c'est la fin du monde, et la partie est perdue pour nous. Donc vous voyez que tous ces gens-là, il faut les guetter mais surtout que pour chaque faction, ça c'est toujours la même chose. On a moyen de ralentir à minima, si ce n'est empêcher euh, la progression de l'IA, des, des, des PNJ, euh, en s'en prenant aux petites bêtes qui popent au début, qui apparaissent au début sur la carte, avant euh, que les gros commencent à faire le boulot. Évidemment, si vous laissez la situation dégénérer parce que vous préférez vous en prendre à l'adversaire ou aller chercher plus de ressources pour vous, vous vous retrouvez avec des machins comme ça qui sont quasiment intuables, qui font euh, bah, ce qu'ils ont à faire, et très très vite, la partie se termine. Allez, j'en ai déjà trop dit, on va se lancer dans l'aventure, on va enlever ce joli singe-là qui viendra plus tard. Alors les miniatures sont assez euh, impressionnantes et assez réussies. A mon sens, ce ne sont même pas celles-là les plus jolies, il y en a les Atlantes, le, le roi des Atlantes est particulièrement magnifique. En tout cas, au niveau production, on a quelque chose qui est, qui est vraiment nickel. Alors, dans un tour, on peut faire deux choses, une action, tout simplement, et un déplacement. Euh, dans qu'on veut. on peut se déplacer et puis faire une action ou l'inverse, euh, c'est écrit sur mon bateau, pour l'instant, je peux me déplace, déplacer de deux cases. Ce qui n'est pas énorme, alors souvent ce qui est bien, d'expérience, ma grande expérience du jeu, c'est de commencer par faire son aventure personnelle ici tant qu'on y est, parce qu'après on s'éloigne, on n'a plus forcément le temps de revenir, s'il y a des ennemis dessus, ben on ne peut plus faire l'aventure, etc. Donc ça me donne l'occasion de vous montrer tout de suite comment fonctionne l'application. Encore une fois en version 1.0, donc il y aura peut-être 2-3 petits loupés, mais généralement ça marche pas trop mal. Je rappelle aussi pour ceux qui, qui peut-être prennent la vidéo en cours, que c'est un jeu qui est sorti exclusivement en anglais, et que donc il faut un petit niveau quand même pour, euh, pour saisir toutes les subtilités des intrigues, même si ce n'est pas non plus du Shakespeare. Donc je choisis d'aller dans la rubrique de l'aventure de mon capitaine, et là il va me générer une histoire aléatoirement, ce n'est jamais la même, et en plus il va prendre en compte un petit peu tout le décor que je lui ai, euh, que je lui ai imposé au départ avec les, les factions n, euh, PNJ et mes deux euh, alliés ennemis. Alors donc je tombe euh, à l'extérieur d'un fort espagnol, alors sachant qu'évidemment les Espagnols détestent les pirates, hein, ils sont là pour essayer de protéger le, leur Caraïbes. Alors il m'attend, et euh, il me dit que la plupart des, des chasseurs de primes, puisque je suis chasseur de primes, moi, euh, ce personnage-là, euh, sont déjà occupés, sont déjà partis se battre. Euh, alors il m'explique que on se fait repousser par, les Espagnols se font repousser par les sentinelles de Moukoul, donc les singes, et que de l'autre côté, il y a l'ordonnocurnus qui fait un petit peu de grabuge, euh, foutu caraïbe. Alors il me demande... Euh, de quel côté euh, je veux me ranger, vers quelle flotte je veux me ranger pour euh, pour aller chasser en fait. Qui je veux aller chasser Je vais y arriver. <rire> sachant donc qu'encore une fois cette quête est un petit peu liée à mon personnage puisque c'est le seul chasseur de prime qui existe. Généralement les pirates, les, les, les quêtes pirates on fraternise très peu avec les espagnols. Alors moi je pense euh, que je vais m'apprendre à Lordo Noctur Nocturnus parce que c'est ceux qui me font le plus peur sachant que euh, euh, ils traversent tout le monde, ils s'insinuent ils un petit peu partout, et une fois qu'ils prennent les ports, ça devient euh, un effet boule de neige. Donc je vais demander à être affecté contre l'ordo nocturnus. Alors il y a des petites latences, c'est surtout par le... dû au fait que mon téléphone est assez ancien, et que c'est une, une application qui demande quand même pas mal de ressources, hein, qui mouline pas mal, il y a euh, quelque chose comme 200 000 mots, je crois, euh, répartis en histoire, en embranchement. Donc il m'explique que l'ordo nocturnus est une épine dans leur pied depuis bien trop longtemps, il me donne une carte et un sac de, de pièces, hein, et il me dit, euh, toi t'es un bon pirate, je veux dire, euh, chasseur de primes. Donc voilà, c'est le début de mon aventure, mais déjà, on voit que je gagne 6 sorts, ici, un notoriété, donc ça commence bien, je vous rappelle qu'il faut arriver à 10 pour gagner la partie, et je déplace le token à Carthage cartagena, ici. Ce qui veut dire tout simplement qu'en fait, en ayant signé pour ma mission, je suis envoyé ici, pour aller chasser l'Ordo Nocturnus. Donc si je veux continuer cette aventure au prochain tour, il faudrait que je me rende ici. C'est quelque chose que je pourrais faire. Je pourrais aussi euh, me déplacer ailleurs sur la carte pour essayer de bénéficier au prochain tour, puisque là mon action est faite, hein, au prochain tour d'un bonus. Ici par exemple, recruter de l'équipage, je pourrais rester sur place pour essayer d'aller à la taverne. La taverne ça rapporte de l'or et éventuellement des rumeurs qui permettent de trouver des trésors. Euh, alors honnêtement, j'aurais bien fait un coup de taverne, mais rester sur place au début c'est pas trop une bonne idée et euh, mon Nemesis et mon lover sont loin, donc je pense que pour l'instant, je vais aller à Carthage, donc j'ai le droit, je vous rappelle, à deux cases de déplacement, et puis je vais faire ma deuxième aventure au prochain tour, et de là peut-être, j'irai faire une action taverne, euh, j'ai énormément de possibilités en fait, et euh, évidemment je ne pourrais pas tout faire, donc il faut que je trouve un angle d'attaque. Voilà, là mon tour est terminé, vous voyez les, cours, les tours sont très très très courts, et maintenant c'est tout tour de l'IA, donc en deux étapes, d'abord on active toutes les factions, seule faction en lice, c'est celle-ci, on voit ces objectifs, je le fais une fois, je vous le dirai pas à chaque fois bien sûr. Objectif numéro 1, aller reprendre des ports qui sont à sa portée en termes de force et qui seraient pris par un pirate, il n'y en a évidemment aucun. Deuxième objectif, aller vers le NPC, euh, le PNJ pardon, ou le joueur le plus faible, je suis seul, j'ai une force de 1 en l'état avec mon bateau, donc il va venir moi vers moi d'une case. C'est pas ce que d'une case, alors vous ne voyez pas tout près ici évidemment, j'ai euh, pris le choix de vous donner une vue d'ensemble pour que vous voyez bien tout le décor et comment ça s'organise. Il n'y a plus de à activer, qu'est-ce qu'on fait On va piocher une carte d'événement, ici. Et qu'est-ce qu'elle nous dit Alors déjà, elle représente l'armée espagnole, l'armée espagnole, donc ce sont eux qui vont se renforcer ce tour-ci. D'abord, augmenter le niveau des galions. Donc en l'occurrence, ça ne change rien, Il passe de 5 en force à 5 en force, mais cette montée est inéluctable, et très vite, donc ils vont arriver à une force de 7, ce qui devient beaucoup plus gênant. Il euh, n'y a aucun moyen, à ma connaissance en tout cas, de faire euh, diminuer la force, donc on est vraiment sur un presque sur les, des jeux à la pandémie où, où tout s'aggrave, d'ailleurs c'est le cas, hein, tout s'aggrave au fil du temps, et il faut réussir à faire un maximum de choses avant qu'on perde le contrôle complètement de la situation. D'ailleurs j'en profite pour préciser euh, que le jeu ne scale pas, c'est-à-dire que, que vous jouiez à 1 ou à 4, il n'y a aucune notion d'équilibrage. Il y a toujours une carte d'activation par tour, donc moi c'est toujours mon tour mais peu importe, et il y a toujours autant de, de PNJ. Euh, le seul avantage qu'on peut avoir seul, c'est qu'on peut manipuler l'IA, toutes les IA à son avantage, on la personne qui va essayer de nous tirer dans les bottes, par contre, euh, bah, entre 2 joueurs et 4 joueurs, il n'y a aucune différence dans le gameplay. Et j'ai pas eu l'occasion de jouer à 4, mais peut-être que ça simplifie quand même les choses en termes de gestion des fameux PNJ. Ensuite, on me dit que si euh, l'armée espagnole, l'armada, a une force de 5, ce qui est encore le cas pour l'instant, on doit passer un galion espagnol dans une région de mer, au foie. Alors pour l'instant, je n'ai pas trop envie de m'embêter, évidemment, de les avoir dans les pattes. Donc je vais le mettre ici. Et euh, ensuite, c'est si le galion a une force de 6, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est défaussé. Et c'est de nouveau mon tour. Alors, qu'est-ce qu'on a dit On a dit qu'on qu continuait l'aventure ici, en espérant euh, bah débloquer quelque chose de plus que quelques piécettes. Vous voyez qu'ici c'est visible, hein, c'est fait exprès, euh, le, le vaisseau de classe 2, le bateau de classe 2 coûte 15 pièces, donc j'y suis presque en fait, j'y suis même, euh, non, il me manque une pièce. Donc je pourrais éventuellement euh, partir sur un bateau plus puissant assez rapidement. Mais l'équipage est important souvent, parce qu'ils ont tous des, des bonus pendant les challenges. Alors, voyons ce que me réserve la suite de mon aventure contre l'Ordo Nocturnus. Alors j'apprends maintenant que euh, ma destination finale était Thieves Landing ici, ce qui me dit que sur le chemin vers Thieves Landing, je m'arrête à Cartagena, alors c'est un petit peu bizarre parce que ça me fait faire un sacré détour, mais peu importe, pour euh, vérifier ah, vérifier le matériel. Alors on a le premier matelot qui euh, essaie d'ouvrir un coffre, et quand on arrive finalement à ouvrir ce coffre, finalement il y a de la fumée qui en sort, et un, la fumée qui prend la forme d'un guerrier, qui me dit mortel, ces Espagnols m'ont foutu dans un coffre, comment est-il je vais leur faire manger leur propre cœur. Est-ce que tu veux m'aider avec dans cette quête de, de, de vengeance Je ne traduirai pas le Heart-Eating Quest. Et là, voilà, premier choix. Donc, Soit je reste euh, fidèle aux Espagnols, qui euh, ne sont là que par intérêt, hein, et je capture la démon, soit j'accepte de l'aider. Alors là, on va être très pragmatique. On voit que c'est écrit « Challenge 6 ». Donc ça veut dire qu'avec mon jet de dés, les dés que j'ai pour le moment, il faudrait que j'arrive à faire 6 ou plus. Qu'est-ce qu'on a comme dés quand on tente un challenge ou un combat On a toujours, toujours, toujours, les 4 dés du capitaine, ça c'est invariable, quel que soit le joueur, on a 4 dés, ça ça ne bouge pas. Ensuite, on va aller chercher les bonus, ici, sur le bateau et l'équipage. Donc moi, mon bateau, il a une force de 1, on voit que c'est juste une petite bicoque, donc j'aurai un des bonus. Les des bonus ne présentent que des faces 1 et des symboles, donc c'est pas terrible. Et éventuellement, je pourrais euh, fatiguer, utiliser donc euh, cette, euh, ce membre d'équipage pour avoir un des bonus de plus. Donc ça me ferait 7 dés, pour réussir à faire du 6, ce qui est loin d'être garanti. Et alors après, mon allié me permet de gagner de la force, donc ça va représente des points au dé, hein, finalement, euh, si je tombe sur les roses. Donc un peu plus de chances d'avoir des points. Et mon pouvoir, euh, et mon pouvoir euh, personnel est un petit peu plus particulier, j'en parlerai quand j'en servirai. Alors pour le fun, on va le tenter, et on va le tenter avec tous les dés pour être sûr de le réussir. On va rester fidèle pour l'instant, alors peut-être pas aux espagnols parce que je les aime pas, mais à la race humaine. Donc, je lui dis que j'essaie de capturer la démon. Et bien sûr, il me demande si j'ai réussi mon challenge. Alors, voyons voir, voyons qu'on peut réussir un challenge et manipuler les dés. C'est pas mal. Alors, il y a peu, de... du coup, j'aurais peu d'exemples de manipulation à vous montrer. Puisque là, on est 1, 2, 3, 4, 5, plus une rose. Et il est écrit ici que pour chaque rose utilisée, je gagne un de force. Donc, ça fait 6. Le challenge est réussi de manière assez facile. Donc, si j'avais fait par exemple un poignard. Euh, il est écrit ici que j'aurais perdu 3 d'or, c'est le pouvoir de mon némésis au niveau 1, puisqu'il n'est pas encore amélioré, et si j'avais tiré des barres de navigation, j'aurais utilisé mon pouvoir qui me permet tout, simple, qui me permet tout simplement d'accumuler de, des points de vengeance que je peux dépenser à tout moment pour gagner de la force ou du déplacement. Donc on capitalise un petit peu là-dessus, malheureusement bah, j'en ai pas eu, donc pour l'instant les points de vengeance on va oublier. J'ai donc réussi. Qu'est-ce qui se passe quand on réussit alors on nous raconte un petit peu, je ne vais pas vous faire une traduction à la volée parce que ça, ça va être une vidéo longue et assez pénible à écouter. Euh, on nous raconte le combat, euh, et finalement elle finit par se rendre, et elle me dit attention par contre si mon père se rend compte, apprend ce que tu as fait, t'es mal. Quoi. Donc on la prend par les bras, on lui dit tu raconteras ça aux espagnols, et voilà. Donc je gagne encore 6 sorts, donc c'est plutôt sympa. Alors gagner de l'or, c'est bien, à un moment le dépenser c'est mieux. Et, euh, et bien sûr la notoriété c'est bien aussi donc je pense que là la quête si je ne vais pas au bout et que je ne rapporte pas cette captive aux espagnols euh, bah, j'aurais fait perdu deux tours un petit peu pour rien et mon conseil que je vous donnerais si vous débutez c'est euh, si vous lancez dans une quête essayez si, d'aller un petit peu au bout ou d'avoir une grosse récompense avec qu une, une quête d'amant euh, ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas, pas au moins gagné un niveau d'amant sinon c'est vraiment euh, le faire pour euh, 3 pièces 7 et c'est ridicule je gagne son arme alors les decks que vous voyez au dessus là ce sont des decks qui sont propres aux factions, mais on ne les mélange pas. Ce sont juste des cartes que, pouvez, que vous pouvez récupérer au fil de vos aventures. Donc, ça vous donne un petit peu une idée du nombre de trucs qui peuvent se passer via l'application. Parce que tout ça, ce sont des, voilà, des récompenses ou des objets qu'on peut trouver. Euh, mais c'est l'application qui vous dira d'aller les chercher. À aucun moment, vous allez piocher autrement. Donc, ça vous montre, hein, vous voyez le, le, la taille des paquets, ça vous montre la, la vasteté, la vastitude, pour parler bien français, euh, des choses qui peuvent se passer. Donc, je dois aller chercher le Cycle of Sacrifice qui se trouve... Ici, alors qu'est-ce que ça va me permettre ça Donc c'est un objet qui, euh, qui est à moi définitivement. Une fois par challenge, donc fois, à chaque fois que je jette le dé, je peux utiliser une barbe de navigation et défausser un, quelqu'un de mon équipage pour gagner deux forces. Alors oui, c'est un sacrifice, hein. l'équipage on n'en trouve pas comme ça. Euh, rien que les remettre d'aplomb quand ils sont fatigués, c'est pas évident, il faut faire une action dans un port. Donc on fera ça qu'en cas d'ultime urgence, mais malgré tout ça peut nous sauver la peau parce que deux de force, ça fait la différence. Et tant que je le tiens, je gagne un de réputation, nous sommes maintenant à 2. Et ça, c'est pas mal du tout. Quoi donc Maintenant, je déplace ce jeton à Landing. Et là, je vous cache pas que même si vous allez être déçu parce que je vais peut-être pas aller voir mon Lover ou mon Nemesis tout de suite, là, on va essayer de finir cette quête parce que je suis convaincu que je peux passer pirate légendaire, donc le côté verso. Si je vais au bout de cette quête, on y est presque. Et je bougeais Bien sûr que non. Alors, j'ai pas bougé, mais si je vais ici, je me retrouve à une case de ce galion. Et il y a un truc qui est très très bien fait, je trouve, dans ce jeu. Euh, pour que le, les PNJ ne soient pas obsolètes. Si moi j'attaque le Galion, imaginons hein, que je sois à côté que je l'attaque, je vais jeter mes dés, on va comparer les forces, on voit si je gagne. Par contre, et que soit le Galion ou n'importe quel autre personnage PNJ, si c'est le Galion qui vient vers moi pendant ton tour pour m'attaquer, la défaite est systématique. Ce qui veut dire qu'il y a un côté jeu d'échecs où je peux pas finir mon tour à côté. Parce que même si, euh, j'imagine qu'avec tous mes débonus et tout, là je pourrais le battre, si c'est lui qui vient à moi, j'ai perdu. Donc je prends la, euh, la conséquence en question, je crois pour les Espagnols, c'est de fatiguer un équipage et de reculer. Donc on n'a pas forcément envie en fait de se retrouver à côté. Et ça prend tout son sens aussi, évidemment, quand on est plusieurs joueurs. Parce que euh, même s'il y avait le choix, alors imaginons qu'on ait un autre joueur qui soit à côté, le, voilà là je suis le joueur 2, moi le joueur 2, si le gagnant est là, j'ai le choix, bah, je vais aller embêter l'adversaire. Voilà. Donc ici ça craint. Et c'est dommage parce que je voulais aller au bas. Je peux faire un petit détour, parce que le but donc c'est d'aller à Chief Landing bien sûr, je peux faire un petit détour peut-être par Saint John, et ensuite revenir comme ça, et essayer de manipuler l'IA le... de sorte à ce qu'il n'y ait personne sur Chief Landing quand je dois y aller, puisque sinon je vais être obligé de le combattre à... avant de faire mon action d'aventure. Donc on fait ça, on fait son mouvement pour Saint John, au prochain tour comme ça je ferai l'action de... de taverne là, et je gagnerai un peu d'or et peut-être un trésor. Euh, je vous rappelle, parce que je le fais depuis tout à l'heure, mais euh, c'est pas obligatoire. Hein. Euh, l'action, on peut la faire après le déplacement. Hein. Là, bon, je suis dans un cycle où je me retrouve obligé de faire l'action avant de bouger. C'était pas du tout une obligation. Je pourrais très bien rebouger au prochain tour et faire mon action après. Le tour est terminé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant active Lia donc je vous épargne les, les paramètres. Là, son objectif à lui, ça va être de se rapprocher de moi à tout prix. Puisqu'il est encore plus fort que moi. Donc, on va faire comme ceci et comme ceci. Le but, en fait, c'est de me, me garder un couloir vers hein, Team Et je me rends compte que ça va pas être évident. Euh, et oui, si je triche pas, je suis obligé de le mettre là. Donc je pense que je vais être obligé d'affronter un espagnol, un mot ou un autre. Sachant que si j'avais... Je suis quasiment sûr que si je finis mon aventure, je vais gagner une lettre de... Je sais plus comment ça s'appelle. Une lettre de recommandation qui dit qu'en gros, euh, bah, les espagnols sont neutres avec moi parce que je, je leur ai rendu service. Mais on n'en est pas là. Carte événement. Sentinelle de Moukoul. Ah, alors là, ça va commencer à être sérieux. On augmente le niveau des sentinelles. Là, pour l'instant, encore une fois, ça ne change rien. Donc là, le gros 5, euh, le chiffre qui est tout à gauche là, donc c'est leur force en combat, mais c'est aussi évidemment parce que c'est selon la force qu'on va euh, déclencher les événements à chaque fois qu'on tire une carte. En force 5, qu'est-ce qu'on fait On place une sentinelle à Skull Point, ici, et à Smuggler's Cove. Également, on place un fruit à la Havane et à San Juan, ici et ici. Pour rappel, ça va vite craindre, puisque le but des singes, c'est de récolter les fruits, donc là, il est juste à côté, puis de les amener au marché, et si on a un seul qui va au marché, on sort Plamy King Kong là-bas, et là, c'est une autre histoire, parce que lui, en force, il a 12, et là, vous voyez, les dés peuvent faire au maximum des 2 sur les dés bleus, là, des 1, donc je suis très très loin de pouvoir affronter ce mastodonte. Je vais laisser ça là, c'est très bien. Euh, donc c'est à moi, et là, il y a pas mal de choses à voir, c'est qu'au prochain tour, donc évidemment, c'est encore moi qui vais euh, gérer l'IA, euh, les Espagnols courent aussi après les fruits. Donc en l'occurrence, je pourrais très bien demander à l'Espagnol d'aller chercher le fruit, et ensuite demander au singe, puisque ce sera autour du singe, une fois que j'aurai fait les deux Espagnols, au singe d'aller tuer l'Espagnol. Je gagne un peu de temps, je fais un petit peu de place. Le problème, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui va porter les fruits, et que là, on est très très près du marché. Donc, d'ailleurs il était là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire Si je prends mon action de taverne ici, je peux plus me battre. Parce que je pense que là, euh, les espagnols, ils sont à 5, je peux encore en battre un. Ah. Là, il va falloir parer au plus pressé. On va tenter un truc. On va oublier la taverne ici. Je peux pas... Euh, il faut que j'intervienne, malheureusement, parce qu'encore une fois, je suis seul et que seul, c'est pas si facile. On va faire comme ça. Alors, moi aussi, je pourrais très bien prendre le fruit. Et je pourrais même aller le revendre pour gagner, je crois que c'est 5 pièces d'or. Mais évidemment, je fait derrière l'apparition du King Kong, donc ça n'a pas grand intérêt. Ceci étant, juste venir là pour prendre un fruit, je vais prendre le feu de dieu de partout, et puis, ici, il est beaucoup plus près. Donc, on va aller ici, et puis on va affronter euh, les Espagnols. Alors, malheureusement, j'ai fatigué euh, mon gunner, donc je ne peux pas m'en servir pour l'instant. Euh, j'ai juste, donc en termes de, de, de capacité d'équipage, de, de, de, euh, celui-là qui me permettra de changer une rose ou un, une barre en un 1, un t 1 Ce qui, finalement, n'est pas très intéressant pour les roses, puisque déjà, mon, mon amante me donne 1 quand j'ai quand une rose. On va voir ce que ça donne. Au pire, je dégoûte quelqu'un, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce que j'enviserais en, en priorité. Donc, j'ai, je vous rappelle, 4 dés d'équipage. De, un des ici, suite à mon bateau. Pour l'instant, eux ne m'en donnent pas du tout. On voit qu'au niveau 2, enfin moi je le vois en tout cas, mon amant pourrait me donner des d bonus aussi. Et éventuellement, en cas de catastrophe, je peux même sacrifier quelqu'un pour, euh, pour aller chercher 2 de force en plus. Allez, espérons avoir un petit peu de chance là-dessus. C'est pas trop mal. Puisque là, je suis à 2, 3, 4. Et, et, et. Et, et, et. Je vais... Alors, celui-là, je ne peux pas y couper. Donc, je vais perdre de l'or. Et malheureusement, ça, donc je vous rappelle, ça me permet de, de gagner un token vengeance là-bas. Mais il m'en faut 2 pour gagner un, un de force. Donc, de toute façon, pour l'instant, ça ne me sert à rien. Il va falloir que j'utilise mon quartier maître pour transformer ceci en 1. Et faire 5. Donc là, l'Espagnol est vaincu. Ouf c'est toujours ça de prix, il me rapporte 7 gold, auquel il faudra soustraire par contre euh, le fait que j'ai tiré un poignard, donc le poignard, euh, je perds 3 gold, donc on va rendre ça, on va rendre 3. Voilà, donc pas trop mal, sachant que vous voyez, seul en fait c'est compliqué. Et mon tour est déjà fini, donc, alors, mon, mon équipage est épuisé, euh, et le, la, la menace menace hein, finalement, on va jouer. Je peux jouer les IA dans l'ordre que je veux. Alors, est-ce qu'il ne serait pas malin, par exemple, de jouer les, les Sentinelles en premier Puisque lui se déplacerait ici et donc détruirait un Galion, ça me ferait un adversaire de moins. Lui, par contre, irait chercher bon, son fruit, mais moi, je peux encore aller le, le tacler derrière. Donc, ça me permet un petit peu de temporiser. Et pff, après, peut-être en repassant par là, j'empêcherai l'autre de, de ramener aussi le fruit au marché. Je pense que j'ai pris vraiment la faction la plus difficile là, mais c'était pour... Euh... Encore une fois, je voulais vous montrer les Kickstarter exclusifs, les extensions, etc. À moi de jouer. Alors, mon écran s'est verrouillé ici. J'espère que tout va bien. À moi de jouer. Alors. Euh... Là, j'ai le choix. Est-ce que je prends une action de taverne ou est-ce que je continue à aller chasser les Sentinelles Si je tue une Sentinelle, je ramasse encore 7 or. Et bien sûr, son fruit. Si je ne le fais pas, au prochain tour, il se déplace de 1 en vrai. Donc au prochain tour, il sera ici. Donc, je peux encore l'arrêter au prochain tour. On va finir son aventure. Je pense que c'est mieux. Comme ça, je suis en position pour l'intercepter. Et voilà. Sinon, je pourrais pas tout faire. On va finir l'aventure ici. Enfin, finir, j'espère. On va progresser en tout cas. J'aimerais me débarrasser de ma, cap ma, ma captive là. gagner une belle récompense. Peut-être me faire une, euh, des espagnols et des alliés. Ce serait pas mal. Alors, évidemment, euh, Lilith, ma prisonnière, euh, jure et crache pendant qu'elle euh, elle attend dans un camp de prisonniers à, à Thief's Landing. Et alors elle me propose un, une bague noire maudite si je la libère. Au moment où le commandant espagnol vient vers moi avec une, une récompense donc visiblement en or. Alors je ne sais pas, l'histoire ne dit pas si j'ai le droit d'aller voir ce que c'est que cette bague. Je pense qu'elle est là, il n'y en a qu'une qu de bague, non il y en a plusieurs en plus. Alors honnêtement l'or je m'en bats un peu. Parce que j'en ai déjà pas mal. Là j'en ai déjà 20. J'en ai 24. Donc de quoi m'acheter un bateau et un peu d'équipage. Euh, ceci étant, je me dis que je peux peut-être me faire les, des alliés des, des Espagnols, alors que les morts-vivants, ça me paraît. Enfin les, les cultistes, ça me paraît plus compliqué. Je pense qu'on va rester, euh, rester fidèle un petit peu à nos, à nos principes. Et récupérer de l'or. Donc des soldats hommelites. Alors, il me dit qu'ils étaient après Elpe depuis euh, un moment, qu'il a été impossible à attraper. Il me donne de l'or. Alors, placez un Galion, à TV landing. Hop 8 or. Bon, il va falloir aller le dépenser, mais le problème, c'est que vous voyez l'inconvénient de jouer en solo, avec certaines factions, c'est qu'on est dans l'urgence permanente, hein, et qu'il est difficile d'aller faire ses courses, finalement. Et je gagne la fameuse Lettera di Corsa, pardonnez mon accent, comme tous mes accents d'ailleurs, et la lettre à décor, ça c'est super, parce que quand j'en ai une, ça veut dire que les Espagnols sont neutres à mon égard. Donc c'est très bien, ils ne me chasseront plus, je vais pouvoir euh, les envoyer sans vergogne chasser les autres, en fait, hein, les, les autres euh, PNJ tant qu'ils le peuvent, et bien ça c'est tant mieux, euh, alors sachant que je peux quand même aller choisir de trahir ma lettre et d'attaquer des Espagnols pour un point de renommée, donc éventuellement s'il me manque un point à la fin, ça peut être pratique. Quoi d'autre euh, Ah, je suis devenu légendaire. Donc on part de un point de vengeance par barre de, de navigation sur les dés et défausser deux vengeances pour gagner une force et un mouvement. Et là on arrive à... On n'a plus qu'une vengeance à défausser pour gagner une force ou un mouvement. Donc c'est bien, j'en ai zéro, donc tant mieux. Mais je suis légendaire et ça me fait bien plaisir. Maintenant, je pense que le plus dur est à venir, mais j'ai fini mon arc narratif, vous voyez ils sont pas très longs en fait. C'est pas Sleeping Gods, quoi. C'est pas Tainted Grail. C'est juste un jeu qui. J'en parlais tout à l'heure, hein, qui vous raconte des bribes d'aventure et vous permet de faire votre propre aventure derrière. C'est des guides en quelque sorte. Euh, alors j'ai dû sauter quelque chose. J'ai lu un petit peu vite. Vous verrez que normalement, quand l'arc est terminé, on me dit de retirer de ce jeton, puisqu'il n'y a plus évidemment de quête à faire ici. Je crois que c'était écrit. Puisqu'ils vous disent toujours, de toute façon, soit le jeton ne bouge pas, soit il bouge. Mais là, mon arc narratif est terminé. Je suis légendaire. C'est fait. Alors. La phase de l'IA, on a donc 5 et 5, donc ils sont de force équivalente, ce qui veut dire que mon espagnol, qui ne m'en veut plus, peut très bien les se débarrasser de ce singe-là. Alors du coup c'est lui qui récupère le fruit, ça veut dire quoi Ça veut dire que les singes vont potentiellement aller l'attaquer, et qu'il faut espérer finalement que l'espagnol monte en force assez vite avant les singes, puisque sinon évidemment il va se faire casser la figure par le singe et il va perdre son fameux fruit d'or. Donc maintenant quand je vais manipuler cette IA, je vais essayer de la faire s'éloigner des singes le plus possible, jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour les affronter. Ce singe là lui il va chercher son fruit. Voilà donc là l'IA c'est terminé. J'aurais presque vu comme ça, j'aurais presque un petit peu de répit pour aller faire euh, ce qui me chante, c'est-à-dire par exemple acheter un bateau. Euh, 10, 20, 25. 1, 2, 3, 4, 30, 32, il me manque 3 or pour acheter le meilleur des bateaux, enfin les meilleurs des bateaux, ils sont différents, ils sont derrière là au fond, sachant qu'il y a un avantage à acheter le, le classe 2 avant le classe 3, parce que ça donne un petit peu de renommée en plus, mais euh, je ne sais pas si on, a là, si on en est là, dans tous les cas, carte événement, ah bah ben voilà, il manquait plus que. alors on augmente le niveau des initiés, bon, ils sont toujours à 3, hein. l'initié est faiblard, mais l'initié il est euh, insidieux, et finalement il va se faufiler un petit peu partout, on en passe un à Cartagena, et à Smuggler's Cove, et c'est tout, tant qu'ils sont force 3. Alors, je vous rappelle, qu'est-ce qui se passe euh, Mes deux initiés là... Mes deux initiés là... <rire> vont se diriger vers les ports les plus faibles. Donc pour lui, ça c'est être clobel, le, le plus faible, qui a 5 ici. Je vous rappelle que même moi, je peux aller le capturer hein, pour, pour gagner une rente en or par tour. Et lui, lui il est déjà sur un, euh, un port le plus faible. C'est-à-dire qu'au prochain tour, euh, il va tout simplement euh, établir un temple ici. Et ça, c'est pas cool. Bon en attendant, c'est à moi de jouer. Que faisons-nous, mes amis Que faisons-nous Il faut dépenser de l'argent, c'est impératif, parce que dans quelques instants, j'aurai plus le temps. On peut aller, de toute façon, là-bas, il y a un bestio. Ici, il y a un bestio, donc les bateaux, c'est cuit. Ou alors, il faut la skull point pour acheter un bateau, mais j'ai pas. Assez... je préfère renforcer mon équipage. Donc, on va rester ici. Et on va aller chercher de l'équipage, de renfort au bar. Donc, comment ça marche On prend trois cartes ici au hasard. Je crois que j'avais pas trop mal mélangé. Et on en prend donc trois, et on en achète autant qu'on en veut. Alors déjà, comme j'ai fait une action de port, eux, je les redresse, même si je vais sûrement bientôt m'en débarrasser. Je prends trois cartes, et j'achète à foison. Alors, qu'est-ce qu'on a On a une antiquaire, qui permet euh, de récupérer une, une relique. Les reliques, c'est... En fait, voilà, quand vous prenez des cartes comme ça, les cartes barres, vous avez une rumeur qui vous dit il y aurait euh, cet objet à tel endroit. Et après, il faut aller à l'endroit pour récupérer l'objet. Ici, donc je peux récupérer une relique, même si je suis dans une région adjacente. Elle va la chercher pour moi. J'ai un expert en munitions que je peux utiliser pour gagner 3 des bonus quand j'attaque un port. En même temps, le but avec eux, c'est justement de, de reprendre les ports là où ils auront construit des temples. Et lui me permet de l'épuiser pour changer jusqu'à 3 roses en 1 qui n'a aucun intérêt, puisque, encore une fois, les roses valent déjà un grâce à mon amante, donc lui dégage, elle ne me paraît pas indispensable, malheureusement, parce que je n'aurai pas beaucoup de temps d'aller à la brasserie pour récupérer des rumeurs, lui est pas trop mal, donc lui on va le prendre. alors Je remets ça en dessous, il me manque de la place pour les défausses, mais vous voyez que c'est un jeu qui est assez riche, hein, et qu'on manque vite de place. Alors j'ai le droit, à mon bateau le dit, à 4 membres d'équipage, donc jusqu'à maintenant, je ne jette personne par-dessus bord, ce qui ne saurait tarder je pense. Et je peux faire un mouvement. Et donc là, il faut réfléchir à notre prochaine quête. Je pense qu'on devrait... Moi, j'aurais vraiment voulu aller faire ma quête de lover, parce que le lover, la c'est, ça fait partie des... des passifs là ou des actifs qui, sont vraiment... qui comptent vraiment pendant les combats. Donc je pense que je vais fatiguer ma navigatrice pour gagner un mouvement. Et je vais faire 1, 2, 3. Sachant qu'à un moment, il faut voir qui gagne de la force au prochain tour sur ces deux-là. Parce qu'il faut que mon galion intercepte le, le singe le plus vite possible. Parce que moi, j'ai peur de ne pas avoir le temps de revenir le chercher après. On va voir. C'est parti donc pour l'aventure du lover. Alors, Marou se présente à moi, donc mon amante, hein, essoufflée. Elle a trouvé quelqu'un avec des informations sur un démon qui a détruit son village natal. Mais il veut de l'argent. Et je suis pas sûr qu'on puisse lui faire confiance. Il se cache sous un porc. Euh, caché, il murmure, il est bizarre, Ok. alors qu'est-ce qu'on peut faire Soit on lui dit débrouille-toi, alors c'est pas top hein, en termes de, de progression de, de quête d'amante, sinon on va avec Marou pour payer l'informateur, 4 pièces c'est pas si mal que ça, hein, c'est pas si terrible, donc on va lui donner ces 4 pièces à l'informateur, histoire de renforcer les liens de notre couple, alors donc il accepte mon or. et en fait c'était un initié, donc les initiés pour rappel, hein, sont les espèces de vacheries qui sont là, Merci de m'avoir fait confiance, je vous, guiterai, je vous guiderai vers cette place horrible où vous pour, pourrez apprendre la vérité sur cette bête et comment la bannir. Il faut qu'il trouve un déguisement avant de partir. Donc j'ai perdu 4 heures, ça d'accord Je prends un crookard que je peux engager gratuitement. J'imagine que c'est l'initié le, le, déguisé, hein c'est comme ça que je le vois. Euh, c'est pas celui que je viens de tirer, celui-là Je l'avais mis en dessous pourtant. Bon, on va essayer de... OK, alors le, le paquet n'est pas hyper bien mélangé encore. On va tricher juste pour que vous voyez euh, des cartes un petit peu différentes. Voilà, on va là un nouveau. Lui me permet, euh, donc si je le fatigue, de changer tous les poignards sur les dés du capitaine, les, donc les bleus, en des barres de navigation au 1. Donc c'est très très bien de se débarrasser des poignards, bien sûr. Et je pense que je vais me mettre à la place de la navigatrice, parce que d'expérience, j'ai jamais eu besoin vraiment de, de parcourir des distances incroyables. On a souvent euh, affaire à, à portée de bateau. Voilà, donc 6... Pour un, un personnage qui est gratuit, c'est pas mal. Ce qui va les 6, bien sûr, à l'achat. Et on voit que si c'est 4-10, mon équipage vaut 10. Donc. donc, si il vaut 10 ou plus, ça me donne un de notoriété, parce que j'ai un équipage classe. 3 sur 10, donc en notoriété, on progresse. Ensuite, euh, je débloque la prochaine capacité de marou. Donc là, elle est, euh, elle est passive. Hein, c'est euh, un des bonus contre les, les followers. Donc les followers, ce sont euh, tous les petits PNJ, à l'exception des boss. Et trois bonus dice contre les leaders, donc contre les gros. Et ça, vous voyez, c'est, euh, pour employer encore un anglicisme, c'est Game Changer. Vraiment, ça change tout euh, d'avoir ce genre de bonus. Que, euh, au final, en fin de partie, quand tout est rempli de monstres, plus ou moins énormes, c'est vraiment le nombre de dés que vous allez jeter et votre capacité ici à les modifier qui vont faire la différence. Et donc la suite de l'aventure, avec notre ami initié déguisé, se trouve à Tortuga, en plein centre. Mon tour est terminé, c'est maintenant au tour de l'IA. Alors, on va essayer de faire quelque chose d'intelligent. Si possible euh, lui son but maintenant c'est de ramener son golden fruit au marché donc euh, on peut dire que c'est équidistant il peut venir ici et le but du galion, s'il n'y a pas de port à prendre et de toute façon il n'y aura plus de port à prendre puisqu'il est neutre envers moi donc il n'ira pas reprendre mes ports à moi son autre objectif c'est d'aller euh, prendre des fruits puisqu'il est dingue de fruits il va donc se rendre ici et affronter euh, la sentinelle, donc heureusement pour l'instant ils sont de force équivalente, avantage à l'attaquant notre sentinelle s'en va et je crois que j'ai fait une erreur de règle je me demande si en fait le galion espagnol ne va pas essayer de vendre un fruit dès qu'il l'a ouais, il va chercher à à le vendre, donc je vous ai dit une bêtise lui il va se diriger ici, et donc en fait c'est la catastrophe absolue, puisque on va se retrouver avec... Euh... Là, 1, 2, là, je pourrais pas le rattraper. Je me suis débarrassé de ma navigatrice, donc je ne peux plus aller plus vite. Ah si Ah ben non. D'ailleurs, en dépensant euh, un pion de vengeance, mais je n'en ai pas. Donc, on va se retrouver avec King Kong. Le prochain tour, c'est un désastre. Ensuite, on a donc nos deux, ici. Alors, lui, il est donc sur un port le plus faible, donc il va créer un temple. Il va maintenant rester sur ce temple et à chaque tour suivant, générer un fidèle de plus, un initié de plus. Donc, bonjour la, la catastrophe. Lui va se déplacer vers le port le plus faible ici, à sa portée de 5. À, il y en a 3, 4 des ports à 5. Les plus faibles, ils sont aux 4 coins. Et on tire une carte événement. Encore les sentinelles, ça tombe bien. Alors, on augmente leur force. Donc là, il passe à 6. Ce qui veut dire donc deux lignes ici utilisées. Donc, une sentinelle à Bridgetown. Bridgetown, Bridgetown. Ici. Et Smuggler's Cove, pourquoi pas? Vous voyez à quel point ça peut aller vite. Hein. Sachant que lui, il est invisible, entre guillemets, quand il est dans son temple, donc le singe ne l'attaquera même pas. Hein. Là, c'est vraiment à moi de, de me débarrasser de ces, de ces initiés-là. Quand les temples sont construits, on met euh, des fruits à Saint-John et à Tortuga. Saint-John, non, euh, oui, Saint-John. C'est y Saint-John et saint Juan à côté. Et Tortuga. Et comme il est force 6, je vous le montre comme ça, on en met une de plus à San Juan cette fois, donc ici. Et là vous voyez, on en est au quatrième tour. Que déjà j'ai perdu j'ai perdu le contrôle. Mais le jeu est fait pour ça, hein. mais j'ai perdu le contrôle. Je suis pas si en avance que ça sur les, la notoriété, parce que seul, encore une fois, ça peut être dur, et je trouve que ces factions-là sont peut-être même un peu raides pour quelqu'un qui joue seul, ou qui n'a pas assez d'expérience. Parce que là, de toute façon, maintenant tout va aller très vite. Hein. Euh, je pense, vu le, le, la durée qu'on va s'arrêter là, je peux quand même vous montrer euh, bah, ce qui se passerait. Donc, le tour d'après, le galion. Donc, moi, je ferai mon tour. Hein. J'imagine que j'irai. Je ne sais même pas ce que je pourrais faire. Si, J'imagine de tuer lui pour euh, essayer de maîtriser l'invasion de l'ordre nocturnus. Lui, là-bas, il ira donc vendre son fruit pour 5 corps. Donc, il garde 5 corps sur lui. Hop Ce qui fait venir immédiatement le saint. En tout cas, le leader, Bats. Alors, Bats, où est-ce qu'il est qu À Cartagena, il apparaît qui apparaît ici, voilà, et lui maintenant, à partir de là, il va courir chercher les fruits, or les singes bien sûr, ces, ces sentinelles lui donnent bien volontiers, jusqu'à ce qu'il en ait plus qu'il n'en en ait sur le plateau, donc là on voit qu'il y en a 4 avec celui-ci, il y en a 4 sur le plateau, donc à partir du moment où il en a 3, il fait demi-tour, ta, ta, ta, ta, il vient les poser ici, et à partir de ce moment-là, bah, il recommence son manège, et s'il en met un de plus, si on arrive à 4 fruits ici, eh bien c'est terminé pour moi, voilà, sachant que Ordo Nocturnus, il y a un petit peu plus de marge, puisqu'ils n'ont construit qu'un temple pour l'instant, qu'il en faudrait encore quatre autres pour seulement appeler leurs démons, mais encore une fois ça peut aller vite parce que bah, ils, sont, euh, ils vont chercher les ports les plus faibles, donc les plus éloignés, euh, et qu'on ne peut pas être partout tout seul. Alors méfiez-vous de l'impression que ça pourrait donner, que le jeu est déséquilibré ou mal fait, c'est pas le cas. D'abord il y a une chose qui est à considérer, c'est que quand on suit. Les indications du livre de règles pour les débutants, il y a tout un tas de conseils avec des personnages à jouer, à jouer etc. Le jeu se passe très bien. Ce qui prouve qu'il y a une courbe de progression qui est assez large, longue, lente, comme vous voulez, et que le fait de prioriser les actions euh, bah, est très important en fait. Euh, sur euh, est-ce que je veux plutôt avoir un, un héros, un pirate légendaire Qu'est-ce que ça va importer Est-ce que les pouvoirs de mon amant sont importants de façon assez intéressant pour que je me focalise là-dessus, est-ce que je devrais plutôt aller chercher de l'argent On n'a pas du tout vu hein, ce qu'il y avait dans la taverne, donc en fait on prend la carte, on a un côté, ce qui se passe tout de suite quand je vais à la taverne, donc souvent c'est gagner de l'or, ensuite, soit je gagne un objet tout de suite, soit on me dit l'objet est à tel endroit, et je suis à tel endroit, je récupère l'objet. C'est important, mais tout est important en fait, et c'est ce qui est un petit peu euh, trompeur au début, même si on s'amuse quand on perd, moi je m'amuse comme un fou, il euh, y a ce côté, euh, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps en fait, a deux ça va un petit peu mieux, seul je pense qu'il y a des factions qu'il faut éviter au début, et là clairement, clairement, clairement, avec eux, ça va beaucoup trop vite. Beaucoup ça va beaucoup trop vite. À un ou deux joueurs, il suffit d'un fruit. À trois ou quatre joueurs, il faut qu'il y ait plus de fruits ici avant de faire apparaître lui. Mais une fois qu'il a apparu, encore une fois à 12 de force. Hein. 12 de force à c'est déjà c'est pas possible. Là j'en aurais peut-être un petit peu plus maintenant. Même pas, je peux à la limite changer d'aider, je peux me manipuler un petit peu, mais c'est tout. Donc ça, c'est réservé aux vrais hardcore players, c'est réservé aux groupes de trois ou 4. D'ailleurs, je regrette. Euh, qu'il n'est pas mis quelque part tout simplement dans le livret comme ça se fait sur, sur pas mal de jeux euh, le dernier que j'ai en tête c'est Vampire Héritage euh, disait voilà cette faction là c'est plutôt bien si vous jouez à 1 ou 2, plutôt à 3 ou 4 plutôt comme vous voulez, euh, ça aurait été bien utile je pense ici voilà on va repasser sur la chaise rapidement pour une petite review je pense qu'on a fait le tour ici alors je vous l'ai dit, il n'y a pas de suspense en hein, Sea of Legends, c'est vraiment un gros gros coup de cœur. Euh, pour deux, trois raisons que j'ai essayé d'énumérer euh, comme ça à la volée. Euh, le premier, c'est que les mécaniques sont très très simples et que même là, avec le temps de, de, même si là avec le temps de lecture et de, de traduction de tête c'était un petit peu poussif, finalement. Un mouvement, une action par tour, ensuite c'est l'autre joueur, les IA quand on les connaît un petit peu, au bout de 2-3 parties ça va assez vite aussi. Euh, c'est un jeu qui s'enchaîne bien et qui s'explique facilement, puisque tout est fait par icône, L'icône taverne, je pioche une carte taverne, l'icône bateau, bateau, je prends un bateau. Donc il n'y a pas grand chose à expliquer, tout le monde se met vite à table. La deuxième chose que j'adore vraiment, euh, j'entendais Martin récemment euh, dire que Sleeping Gods pour lui était le, le jeu universel, le jeu qu'il attendait le plus. Parce que lui, il attendait d'un jeu qu'il que, qu qu lui raconte une histoire. Moi, c'est sensiblement différent. Et pourquoi je préfère Sea of Legends euh, Tout simplement parce qu'il va raconter une histoire, certes, avec des embranchements narratifs, vous l'avez vu, qui sont assez courts. Mais surtout, il laisse beaucoup, beaucoup de marge de latitude aux joueurs pour se créer leur propre histoire. Je l'avais dit par exemple quand je parlais de, de, de The Road euh, par Youssef Fari. Moi, j'adore qu'on me pouvoir à la fin du jeu refaire l'histoire, pouvoir m'imaginer en jouant ce que je suis en train de faire, sans forcément lire ligne par ligne que je monte un escalier, que j'ouvre une porte, que je croise ceci, cela. Là, on est vraiment aiguillé, parce que on a des éléments de narration qui vont sortir via l'application, qui vont dire, tiens, il se passe ça, lui, il te demande ça. Mais ensuite, pourquoi tu vas euh, acheter un nouveau bateau Pourquoi tu fais un détour Pourquoi d'un seul coup, les Espagnols s'attaquent aux pirates C'est à toi de décider, en fait, que de l'histoire que tu vas concevoir. Et ça, pour moi, c'est vraiment un point énorme. Euh, les parties que j'ai faites donc à deux, je n'ai jamais joué à plus que deux encore il euh, y a presque plus de temps de débrief après, finalement où on se raconte ce qui s'est passé euh, que de temps de partie. alors j'exagère un tout petit peu, les parties restent courtes euh, sur du solo on est sur une grosse demi-heure euh, on va dire une heure avec des gens qui ne connaissent pas, si vous jouez à deux avec quelqu'un qui ne connaît pas ça reste contenu, il y a énormément de rejouabilité parce qu'il y a beaucoup d'amants, il y a beaucoup de Nemesis. ce sont les mêmes en fait, hein, les, les personnages peuvent, peuvent jouer les deux rôles il y a huit héros si vous avez l'extension, le, et normalement euh, on ne vient pas au bout des, des, des histoires euh, avant un moment. Il y a des choses que j'ai pas pu vous montrer. Il euh, y a une fois où j'ai surpris euh, mon némésis euh, au lit avec le némésis de, de mon adversaire et où ça a créé tout, tout un arc narratif et, euh, et en les enjoignant, finalement, en les poussant à se disputer entre eux parce que euh, l'un des deux amants était déjà marié, etc. J'ai réussi à me débarrasser de mon némésis à moi qui m'a dit « Bon, toi, tu m'intéresses pas, je veux surtout me venger euh, de mon amant marié. » C'est pas forcément euh, du Tainted Grail je l'ai mentionné dans la vidéo, c'est pas de l'écriture hollywoodienne ou ce que vous voulez. Ce sont des petites pistes, des petites scénettes euh, qui vont poser un décor, en fait, à votre partie. On n'aurait presque pas besoin finalement de l'application pour jouer, bien sûr, puisque les mécaniques, euh, toutes les mécaniques sont faites avec les, les règles de l'IA et puis de, de vos décisions, mais ça vous permet de planter un décor et de vous faire un petit film et moi j'adore ça, je trouve ça absolument merveilleux. Voilà, c'est court, c'est facile à apprendre. Euh, L'anglais, par contre, c'est vrai qu'il y a quand même des termes qui sont bah, adaptés au monde du pirate, donc des termes qui sont un peu... Euh, des peut-être, euh, qui ne sont pas de l'anglais courant, ça il faut bien le, faut bien le savoir, ce ne sera jamais traduit, hein, ça c'est certain. Ça reste, je pense, une perle, je, ça reste un pas euh, dans ce qui va arriver en termes d'application hybride. J'attends beaucoup, bah, venant de l'équipe de games par exemple, euh, le fameux Destinies, qui lui, et là Vincent Vergonjane Vergon le, le revendique, sera beaucoup plus directif, beaucoup plus narratif, il n'y aura pas d'aléatoire, ce sera vraiment un scénario écrit. C'est différent, ce serait une autre expérience, euh, donc je en ferai pas de comparatif, en tout cas, ce jeu-là, c'est un jeu sur lequel j'ai toujours envie de revenir pour essayer des nouvelles combinaisons. Qu'est-ce qui se passerait si j'avais eu tel amant Qu'est-ce qui se passerait si je jouais tel personnage et que j'allais faire ceci, cela Il y a beaucoup trop de choses à faire, en fait, c'est un gigantesque bac à sable. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, parce qu'il y a peu de règles, hein, encore une fois, euh, qui vaut le coup, pour peu qu'il y ait au moins un joueur finalement dans l'assemblée la, dans qui n'ait pas peur de l'anglais. Les histoires, quelqu'un peut lire pour tout le monde, il n'y a pas de problème sur les cartes, c'est de l'anglais vraiment basique, comme vous auriez sur n'importe quelle carte. Euh, prenez tant d'or, prenez tel objet, euh, gagnez de force. Donc c'est pas inaccessible finalement. Il y a un prix d'entrée qui est raisonnable, parce que les, les miniatures, je l'ai dit, sont, sont magnifiques. Euh, un prix qui je crois est à 150 150€ pour le All-In. Alors ça a peut-être un petit peu augmenté maintenant avec les Let's Play, mais on est sur quelque chose de raisonnable si on compare à du Hawken Rims ou à du... à du Mythic Games. Voilà, prenez-le, si vous le trouvez, si ce que vous avez vu vous inspire. Euh, j'ai pas beaucoup de recul en termes de temps, j'ai un petit peu de recul en termes de partie. Euh, je sais que celui-là va sortir longtemps et je vais le montrer à tout le monde. Donc, euh, bah, prenez mon avis pour ce qui est vous, vous commencez peut-être à me connaître un petit peu à savoir ce qui me plaît ou pas. Euh, la, la manipulation d'IA est très très intelligente, finalement, que chaque joueur, chacun à son tour, joue avec les contraintes de l'IA pour essayer de se rendre service, de se pousser, ou bien en tout cas de nuire aux autres. C'est phénoménal, la coopération forcée, ce que je commence à voir aussi dans d'autres jeux que j'ai revu bientôt comme Tsukuyumi, c'est vraiment génial. Euh, ça apporte un plus, un vrai renouveau à des jeux, à des genres qu'on a vus et revus depuis bien trop longtemps. Voilà, c'était ma courte review. Je m'excuse pour le côté moins professionnel de cette vidéo, mais elle était vraiment euh, faite à l'instinct. J'espère en tout cas vous avoir donné envie, vous avoir intéressé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.